Parmi les transformations de séquences proposées dans le sol fégiciel, a été récemment ajouté le changement de métrique, qui permet par exemple de transformer une mélodie initialement écrite en 2-4 en son équivalent 2-2 ou 2-8. Pour cela, dans le cadran « Transformation des séquences », j'ouvre les cadrans « Métrique » puis « Liste des métriques ». Attention pour que les options 2.2 2 et 2.8 soient accessibles dans cette liste, je dois au préalable avoir sélectionné dans le choix des niveaux la mesure 2.4. C'est bien le cas ici. Je peux donc choisir les mesures 2.2 2 et 2.8 et valider comme je le ferai pour choisir des toniques modes ou clés. Dans le tableau des métriques apparaissent alors les mesures 2.2 2 et 2.8 en plus de la mesure 2.4. J'affiche une nouvelle mélodie qui sera par défaut en 2-4. Et je peux cliquer sur le tableau des métriques pour transformer la mélodie en 2-2. En 2 /8. Comme pour les toniques et les modes, je peux cocher l'option « Métrique aléatoire ». Dans ce cas, chaque nouvelle séquence sera aléatoirement écrite en 2-2, en 2-4 ou en 2-8.